Mon produit. Devinez ce que c'est en commentaire. Bonjour, je te retrouve pour la vidéo 6 mois sans soutif. Donc, c'est une vidéo que m'avez beaucoup, beaucoup demandé à la suite de la vidéo 1 mois sans soutif. Donc, je reprends un petit peu le truc c'est que je fais des challenges sur ma chaîne. J'ai fait 1 mois sans soutif, 1 mois sans sucre, 1 mois sans shampoing, 1 mois sans maquillage, 1 mois sans manger de viande. Je sais pas, j'en ai fait plein. Je vous mettrai la playlist. Et en fait, il y a des mois que j'ai continué parce que j'ai kiffé les faire. C'est-à-dire que le mois sans soutif, j'ai continué. Et je vous ai proposé sur Instagram. Si vous voulez vous abonner, c'est ici. Ça me fera très plaisir, comme je le dis à chaque fois. Je te pas envie de t'abonner, tu pars faire une pétanque et puis et puis basta quoi. Donc actuellement ça fait 6 euh, mois que je ne porte plus de soutifs, mais ça va être un propos à nuancer je vous invite à regarder la vidéo un mois sans soutif que j'avais fait il y a un bail et la vidéo euh, en théorie pourquoi les soutifs ne sont pas bons pour la santé etc. Et je vais à peu près vous raconter un peu le bilan de ces 6 mois. C'était une intro de ouf. Alors première chose à savoir je fais un 90D mais j'ai une poitrine qui a subi une reconstruction mammaire. Je vous enverrai sur la vidéo reconstruction mammaire c'est toujours euh, là en fait sur la vidéo reconstruction mammaire si ça vous intéresse. Et euh, du coup bah j'ai une poitrine qui est quand même assez soutenue vu que euh, voilà j'ai été opérée faut savoir qu'on n'est pas tous égaux euh, face à la poitrine face euh, à notre peau face à tout ça et qu'il y a des gens qui vont avoir tendance à avoir des résultats de ouf très vite. J'étais contente parce que dans ma vidéo où je vous disais qu'on n'était pas obligé de porter du soutif de soutif quand on faisait en dessous d'un C, vous avez été euh, pas mal à me dire en fait c'est vrai, euh, j'y ai pas pensé, etc. Il et y a pas mal de mes abonnés qui ont tenté ce mois sans soutif. Alors je précise que si vous faites plus d'un C, euh, c'est-à-dire un bonnet C+, vous faites un 85 C, ça va, si vous commencez à faire un 85, 95 C, c'est autre chose. C'est très compliqué de pouvoir ne pas porter de soutif et de jouir pleinement de ce bonheur. Voilà, moi j'ai cette chance-là parce que mes seins bah, voilà ont été, ont été touchés, donc, euh, ils sont plus hyper naturels. Et oui, mon petit. Donc voilà, on n'est pas tous égaux. C'est sûr que quand on a une grosse poitrine généreuse, on peut pas se permettre de se balader sans souci. Parce que ça nous défonce le dos. Ça nous défonce tout ça. Et je comprends. Moi, je parle pour les plus petite poitrine. Encore une fois, une grosse poitrine, une petite poitrine, on s'en fout. T'es belle comme tu es. Et sache que moi, je n'ai pas de fesses. J'ai été fournie sans fesses à la naissance. Mais voilà, j'ai trouvé d'autres atouts qui font qu'on oublie que j'ai pas de fesses. Mais je fais partie des sans fesses. Et croyez-moi que dans la société être une sans fesses, hein, c'est pire que d'être une sans sein. Euh, Léa, t'as oublié de, de prendre ton cul en partant bon, Après, j'ai une perte de comme ça, donc ça compense, mais... Euh... non j'ai. Euh, dans le premier mois, en fait, ça a été un mois où j'ai été beaucoup, beaucoup sur le regard des gens, en mode je me sentais vraiment épiée. Et euh, après ça, j'ai vraiment pas remis de soutifs parce que je vous jure les gars, c'était une délirance. J'ai passé un mois sans soutif, j'avais l'impression d'être en mode fiesta. Je, quand je partais en voyage, je prenais plus de soutifs, etc. Ça me faisait voyager léger, euh, J'avais plus à acheter plein de soutifs, etc. Et je me sentais mieux, je me sentais pas compressée. Genre, tu sais, vous savez, le soir, quand vous rentrez chez vous et que vous êtes comme ça, nu, nu, nu, et que vous enlevez votre soutif... Oh Alors là, il y en a plein qui m'ont dit bah, pourquoi tu fais pas un mois sans culotte Une culotte et un soutif, c'est pas la même chose. Essaye de faire des mois qui servent à quelque chose, je veux dire qui apportent quelque chose dans la société. Un mois sans culotte, en théorie, enfin, on sait pourquoi on porte une culotte, c'est parce que il euh, y a du, la substance qui tombe, ça s'appelle des, des pertes blanches qui vont tomber dans votre culotte, ça permet d'avoir de, des choses lavables. Bref, vous m'avez compris, j'en suis sûre. Donc, du coup, j'avais pas envie de remettre des soutifs et je vous jure, après un mois, un mois et demi sans porter de soutif, de mois, euh, aujourd'hui, euh, quand je reporte un soutif, je vous parle d'un gros soutif en mode qui te tient comme ça et tout. moi j'ai l'impression que je suis pas à l Genre j'ai que je suis Serrée, j'ai l'impression que pff, quand je vous dis six mois sans soutif, c'est un petit peu mentir. En fait, j'aime bien dire ça pour faire un petit peu de teaser, mais en fait, je vous ai pas du tout menti. En fait, je ne porte plus de soutif, c'est à dire que j'en porte quand même à rare occasion, c'est à dire quand j'ai un t-shirt très très fin. Je ne mets pas de soutif, mais je mets ce genre de modèle là qui ne soutiennent pas le sein, mais qui sont juste pour pas qu'on voit mon téton. Sachant qu'en plus de ça, j'ai un piercing au téton. Je vous mettrai une vidéo sur tout euh, mes piercings et mes tatouages et tout ça euh, ici là, si ça vous intéresse. Je vous mettrai plein de vidéos dans la barre d'infos. Enfin, ça se voit beaucoup quand il y a un téton qui pointe là, j'ai l'impression d'être Animal. genre les gens ils regardent que ça quoi et moi aussi quand je vois des tétons dans la rue je vais regarder ça mais c'est pas méchant et aussi quand je vais voir mon copain et eh bien voilà j'aime bien mettre des petits sous-vêtements un peu mignons, un peu sexy etc je porte des dessous du haut du coup dans des cas, dans des cas précis mais sinon je n'en porte plus depuis j'ai commencé à convertir plein de copines à moi qui sont devenues en free boobs il y a des hommes qui sont très contents, vive le free boobs, je le vis très bien en ce qui concerne mes seins ils sont beaux ils sont fermes, ils sont bien, mais ils n'ont pas bougé plus que ça. Vraiment, je l'ai senti sur le premier mois, vraiment, cette évolution de mon sein plus ferme, de mon sein plus droit. Mais aujourd'hui, euh, au point où j'en suis, je le sens pas plus qu'avant, ça serait mentir si je vous disais ça. Cependant, euh, je fais des économies, euh, je me sens plus libre, je me sens bien. Là, je n'ai pas de soutif sous ma chemise. Euh, alors bien évidemment, quand je fais des vidéos comme ça, toutes mes vidéos Instagram, j'ai l'impression qu'à Kaka, Kaka qui regarde, et là tu portes un soutif, là tu n'en as pas mis, là tu en as mis un. Vous n'êtes pas dans la police du soutif, hein. Si j'ai envie d'en porter un demain, j'en porte un. Si je pas envie d'enporter, j'en porte pas. Je te le dis en toute sincérité, entre toi et moi, de poser cette question, c'est.. Fait très pervers de me demander si je porte un soutif ou non, euh, c'est pas ton problème. Si j'ai envie d'en parler en vidéo, oui, mais d'aller sur toutes les photos de me demander « T'as un soutif, pourquoi t'en portes Je crois que t'en portais plus. Euh, »« T'es pas mon père et t'es pas la police du soutif, donc... » Mais euh, sachez un truc, les gars, après ces 6 mois sans soutif, ben, je me sens toujours femme pour autant. Le soutif ne m'a pas enlevé ma féminité. Au contraire, en fait, au contraire, j'ai l'impression d'être vachement plus assumée mon corps depuis que je ne porte plus de soutif. D'où ce petit tatouage ici. qui okay, est une rose. Et qui symbolique tout simplement la femme, mon ouverture sur tout ce qui était la sexualité de la femme, et surtout le fait de m'assumer aujourd'hui clairement en tant que femme épanouie. Et cette rose signifie mon épanouissement personnel. Et je me sens tellement épanouie depuis que je me prends plus la tête. Comme je vous l'ai dit sur tout ce qui était le make-up, là je, me... Moi, je suis maquillée de fou, mais euh, je vais sortir de là, je vais être en mode qui qui sur la tête. Oh là là, je me sens mieux les gars. Et puis je suis heureuse et épanouie, je vous le dis tout le temps, je vous le dis tout le temps, mais c'est même pas un mensonge. Et si je vous le dis, c'est pas pour vous dire toi c'est pas bien, t'es pas assez heureux et épanoui. C'est pour vous dire que franchement, j'ai envie de que que tout le monde soit aussi heureux que moi et aussi épanoui que moi. Et bien sûr, il y a des ouais débats. Des fois, je suis une chaise. C'est dur à s'assumer en tant que femme pleinement. Je pense que j'évoluerai encore. Après, c'est dur au collège, au lycée, etc. Je comprends parce qu'il y a des règles d'école de et qu'il y a des écoles qui sont pas d'accord, etc. Mais quand vous n'êtes pas soumis à ces lois, de, que ce soit strictes du boulot ou de l'école, franchement, quand vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire, ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Et quand vous êtes allé aux courses, quand vous allez faire des trucs comme ça, personne ne vous oblige à vous maquiller, à porter ses soutifs ou à faire telle ou telle chose. Je comprends dans le cadre pro, dans le cadre perso, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. C'est un bon début à dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et euh, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine. Ciao